Don't Dégage. Dégage. C'est un si beau now Live until All I yeah. wanted yeah. to know ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, the world sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne même soir un étudiant allait être crevé. au bout du monde des attaques se sont multipliées. Et il reste encore quelques mains levées sur le papier. L'autre bout de la France une femme est morte gelée. Et tu près de chez nous, un homme s'est étranglé. Et la radio n'a rien vu venir, Il n'a rien dit. La télé l'a montré qu'elle politique en train de rire. Les mangas! Oh le pas des mangas! Et lendemain, un homme est sauvé A oléphate, oléphate Un homme est meurt, une femme oh, battue se libère. Oléphate, oléphate Et entre oh, ces oh, heures, oh. il n'y a pas eu de meurtre L'homme a retrouvé celle qu'il aimait La radio n'a rien dit, il n'y avait plus de pub à La révolution permanente, gars, un gars, oui. un Le bon au bordel, c'est pas bottes de pour en courant les guillemets dans un pas de danse avec des rangers. Solidarité en solde, oh. dégage. I, ain't gonna until I drown. I ain't gonna... That's not what I was after That's not what, what I, was I was after, after.